Bonjour! On est encore au Bila, et maintenant on va faire les légumes! Donc, on commence par l'ail, le gingembre, ça c'est des échalotes françaises. On a ici des patates, pommes de terre, et des patates douces. Ça, c'est du zucchini, la courgette. En français, on dit courgette. On a des aubergines, des oignons normaux, des oignons rouges, il y a beaucoup de piments en Bulgarie, poivrons en fait. Ça c'est le piment fort, donc piment, et les autres c'est poivrons, poivron rouge, poivron vert. Moi, mes préférés c'est ceux-là. Ça c'est le piment normal qu'on a au Canada. Il y a des carottes, il y a du chou chinois, une espèce de chou fleur rouge. Euh, on a, ça c'est le chou normal, chou vert, chou rouge. Est-ce que je l'ai dit? <rire> Euh, des betteraves, et il y a aussi des betteraves plus pâles et des noires. Ça, c'est des laitues, toutes sortes de laitues. On a des choux de Bruxelles, le gombo, au craft, c'est gombo. J'ai oublié le céleri et les poireaux. Ah, ça, c'est du panet. C'est comme une carotte, mais c'est bien, le panet. Euh, encore des oignons, encore des piments, encore des concombres. Ici, je pense que c'est la section bio, des petits cornichons. Et ça, c'est la tomate rose, donc la super tomate de Bulgarie, qui est euh, assez grosse, normalement, et vraiment très bonne. Mais il y a beaucoup de tomates, parce que c'est la Bulgarie. Et on a aussi des radis et des oignons verts. Salut!